Salut les rôlistes Alors, le jeu de rôle, ça fait un petit moment que je vous en parle, mais je vous ai toujours pas expliqué concrètement en quoi ça consiste. Comment fonctionne une partie de jeu de rôle Activité de fou, de satanique, Non, non, non Le jeu de rôle, on l'a vu dans la vidéo précédente, ne nécessite de réunir que très peu d'objets autour d'une table auprès de ses joueurs. Mais comment se prépare une partie de jeu de rôle Comment se déroule le jeu et quand s'arrête le jeu de rôle On voit ça tout de suite le jeu, il faut acquérir des règles et les assimiler. On peut acheter un livre de ce type dans une boutique spécialisée, en ligne sur le site de l'éditeur ou le site d'un revendeur. On peut également se faire prêter les règles par un ami ou les hériter d'un oncle ou d'un grand frère. On peut jouer à un jeu de rôle amateur, distribué de façon gratuite l'essentiel est de récupérer des règles. Ensuite, il vous faut des dés. Un set de 7 dés, tel que celui-ci ou celui-là coûte environ 7 euros et vous permet de faire face à globalement toutes les situations dans le jeu de rôle. Ensuite, il eh ben, va falloir se les règles. Alors on bouquine, on étudie son magnifique livre de jeu de rôle pendant des jours, des semaines, parfois des mois. Lorsqu'on se sent prêt, on prend le téléphone, on appelle les copains, on fait venir les dés, les chips et la bière, et on se lance dans la création de personnages. Oui, alors un personnage de jeu de rôle n'est pas toujours créé de toute pièce. Le meneur de jeu peut construire à l'avance tous les personnages, ne laissant à ses joueurs que le choix de tel ou tel rôle, ou les joueurs peuvent construire leur personnages à partir d'archétypes plus ou moins très remplis Alors, on attrape sa feuille de personnage, selon le jeu on pleure devant le nombre de pages incompréhensibles, puis des critériums et chips on s'y met. Un personnage de jeu de rôle est défini par un certain nombre d'attributs et de caractéristiques. Bien que les systèmes de jeu diffèrent, on retrouve en général un certain nombre de traits communs à de nombreux jeux. La plupart des systèmes fonctionnent avec un système de points, de scores. Plus on a de points, plus on est doué dans tel ou tel attribut. On va avoir par exemple les caractéristiques ou attributs qui constituent globalement le squelette de votre personnage. Ici, on va trouver des choses comme la force, la constitution, l'endurance, ou l'agilité, la dextérité, l'apparence, ce genre de choses. Alors ici, rien de très précis, mais il est aisé de deviner que si votre personnage a un gros score en force ou en constitution, c'est qu'il est tout simplement très musclé. Si votre personnage a un fort score en charisme ou bien en apparence, on se doute également qu'il est soit très beau, soit socialement apte. Ensuite, viennent ce qu'on appelle en général les compétences. On fabrique ici le cerveau, la chair et le muscle de votre personnage. Si votre personnage est intelligent car il a un haut score dans cet attribut, rien ne nous dit s'il est plutôt connaisseur de l'histoire de l'entre-deux-guerres ou si au contraire il est expert dans la reproduction des chats chaolaus. De même, si votre personnage est habile de ses mains, car il a un haut score en agilité ou en dextérité, on ne sait pas précisément s'il a la précision nécessaire à la microélectronique, ou s'il si est plutôt doué de ses mains lorsqu'il se trouve derrière les commandes d'un hélicoptère. Alors les compétences sont là pour ça. Un haut score signifiera en général que votre personnage est soit expert dans un domaine de connaissances, soit particulièrement doué dans un type d'action donné. Alors selon les jeux, derrière on va avoir un certain nombre d'autres caractéristiques à remplir qui peuvent être l'équipement, les membres cybernétiques, les pouvoirs magiques ou des cases de points de vie, peu importe, l'heure n'est pas au détail sur les personnages. Ensuite, et surtout, on va créer l'âme de votre personnage. Votre personnage doit avoir une raison d'être, de vivre un but dans la vie ou des passions Finalement, il doit cesser d'être une liste de caractéristiques et devenir un rôle. Là, surtout pour les débutants, nul besoin d'être un auteur prolifique qui va pondre 25 pages de biographie de son personnage. Mais afin de rendre l'interprétation des rôles plus intéressante, il peut être nécessaire de définir un certain nombre d'informations à l'avance. Concernant votre personnage, on devrait savoir son nom, son âge, sa description physique, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il porte comme vêtement, son origine, d'où vient-il, euh, quel est son, son passé, son, son voyage, et quels sont les traits de sa personnalité les plus marqués et les plus visibles. Le reste viendra en jouant, les personnages n'étant pas figés, ils évoluent au fur et à mesure des aventures qu'ils vivent. Notre maître des jeux a fourni des personnages à tous ses joueurs et s'est procuré un scénario. Pour rendre cette vidéo plus courte, je ne vais pas m'étaler sur comment on écrit un scénario ou où en trouver sur internet. Considérons que notre maître des jeux débutant fait jouer le scénario inclus dans le livre de règles à ses joueurs. Ouf Ça y est On peut s'y mettre Pour commencer, il faut un minimum de temps devant soi. Que tout le monde soit disponible 4 ou 5 heures, ça serait pas mal. Alors, vous avez réuni vos joueurs autour d'une table. Tout le monde a une feuille de personnage avec au moins un début de rôle et de personnalité. Les verres sont pleins, les chips sont ouvertes. Vous mettez votre musique d'ambiance et la partie peut commencer. Mais alors, comment se passe une partie Eh bien, les joueurs et le maître des jeux, vont raconter tour à tour une histoire en décrivant des scènes ou en parlant à la place de leurs personnages, c'est ce qu'on appelle alors le roleplay. Le maître des jeux incarnera l'univers, les personnages non joueurs qui entourent les protagonistes de l'histoire qui eux sont incarnés par les joueurs. Par exemple le bateau, on va dire que nous sommes dans un monde médiéval fantastique, nos joueurs incarnent de preux chevaliers convoqués par le roi. Au château. Le meneur de jeu amènera alors la scène de la façon suivante par exemple. Lorsque vous arrivez au château, vous sentez une nervosité anormale chez les gardes. Vous êtes mené par un servant jusqu'à la salle du trône, couverte de draperies de toutes les couleurs, dans laquelle reposent des armes de collection au mur et des statues en argent pur sur le sol. Vous approchez du trône, vous mettez un genou à terre lorsque le roi qui semble. Plus fatigué que d'habitude prend la parole. Mes amis, le vil sorcier malveillant a enlevé le trésor de mon cœur, ma fille, la princesse. Il est vous la sauver pour moi. Ici l'action est posée. Les joueurs vont petit à petit découvrir ce qu'il se passe et pouvoir décider des actions de leur personnage dans la scène. On pourrait imaginer classiquement Qu'un des chevaliers, le leader peut-être, se lève, brandisse son épée et annonce au roi « Oui monseigneur, nous irons pour fendre le vil sorcier-mère, va, libérerons votre fille !» Mais l'avantage du jeu de rôle est qu'on n'est pas obligé de tomber dans le cliché et que les joueurs font absolument ce qu'ils veulent de leur percée. On pourrait très bien imaginer qu'un des joueurs dont le personnage est plutôt porté sur l'argent décide de s'enquérir d'abord du montant de la récompense. Il pourrait aussi décider de la négocier. Euh, moi je veux bien, mais au niveau des frères, on l'a fait comment Des personnages opportunistes pourraient se dire que l'absence de descendance est le moment opportun pour s'attaquer au roi, faire un coup d'état et prendre le pouvoir. Votre fille est morte Mais le pouvoir est libre ah Ou tout simplement euh, je vais faire un la Ah, ça suffit. Merci. Euh, donc vous disiez quoi la princesse Les personnages sont libres de faire ce qu'ils veulent. Libres, oui, mais pas omnipotent. La feuille de personnage, les règles de jeu, les dés ainsi que le meneur de jeu interviennent pour tout ce qui n'est pas aisé. Ou évident, si l'un des personnages, par exemple, essaye d'attaquer le roi, il a le droit d'essayer. Réussira-t-il à le toucher Va-t-il le blesser ou le décapiter d'un seul coup Aura-t-il seulement le temps de dégainer son épée et de courir jusqu'au roi, avant qu'un des gardes l'attrape ou le tire une flèche dans le dos? Pour tout ce qui peut être échoué, on doit faire appel aux règles. Lorsqu'il s'agit de savoir simplement si votre personnage connaît une information ou une méthode, Regarder la feuille de personnage suffit parfois. Si votre personnage a 30% en maniement de l'épée en combat, on peut aisément deviner qu'il sait dans quel sens la tenir. Mais lorsqu'il s'agira d'attaquer un roi qui ne se laissera probablement pas faire, rien n'est aussi sûr. Pour toute action qui a une raisonnable chance d'échouer, on utilise alors les dés. Les dés permettent de déterminer ce qui est aléatoire ou incertain. Les caractéristiques de votre personnage servent souvent de bonus ou de malus à un jet de dés ou font encore la délimitation entre ce qui est une réussite et ce qui est un échec. Une histoire racontée ainsi, alternant scène de description et de roleplay, c'est une partie de jeu de rôle. La partie se termine parce que le scénario est fini ou parce que le temps alloué au JDR aujourd'hui arrive à son terme, si le scénario n'est pas fini, on essaye de s'arrêter à un endroit plus facile à retrouver. S'arrêter au milieu d'un combat n'est pas très malin, alors que Au calme, à l'auberge, est un bon exemple de pause. Quand le scénario se termine, par exemple, peut-être nos chevaliers ont fini par sauver la princesse et ont reçu du roi une récompense digne de ce nom, ou alors encore ont-ils échoué. Et ils passeront le reste de leurs aventures à tenter d'échapper aux hommes de main du roi cherchant vengeance. Quoi qu'il arrive, les aventures ne s'arrêtent pas là. Vos personnages vont pouvoir vivre de nouveaux scénarios à l'occasion d'une prochaine partie. Dans la plupart des jeux, les personnages joueurs sont récompensés de leurs efforts au travers d'une forme quelconque d'expérience. L'expérience permet de faire gagner à votre personnage de nouvelles capacités ou d'améliorer celles qu'il possède déjà, de le personnaliser, finalement de le faire évoluer. Les joueurs se retrouveront ensemble à la partie suivante pour interpréter les mêmes personnages qui deviendront petit à petit plus doués, plus liés et plus intéressants à interpréter. Le meneur de jeu de son côté pourra retravailler son scénario ou en écrire un nouveau, pendant que ses joueurs attendront patiemment éventuellement en feuilletant le livre de règles et d'univers. Une suite de séances peuvent être nécessaires à l'accomplissement d'un scénario. Et plusieurs scénarios tournés autour d'un même thème, d'un ennemi commun ou d'un effort de longue haleine, s'appellent une campagne. Certaines campagnes pourront nécessiter plusieurs mois ou années avant d'être accomplies, surtout si on se voit peu souvent pour jouer. Le jeu de rôle se joue en séance, il faut un petit peu de temps. L'histoire est plus intéressante si elle est suivie. Une campagne est plus gratifiante que ce qu'on appelle un scénario one-shot. On essaiera de jouer deux à quatre fois par mois quand c'est possible. Trouver une soirée dans le mois est plus aisé, mais on aura un petit peu plus de mal à se souvenir ce qu'on a fait la fois précédente. En attendant la prochaine chronique du dragon, je vous laisse vous renseigner et pourquoi pas essayer. Vous pouvez me suivre sur Twitter, vous abonner à la chaîne ou encore partager la vidéo. Merci beaucoup. Ciao l'héroïste